Demandons au Seigneur de nous donner son esprit d'affection filiale. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba !» c'est-à-dire terre. C'est donc l'Esprit-Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Alors la question qui m'a été posée, c'est Comment ai-je découvert que Dieu est un Père pour moi Alors tout d'abord, je suis devenue enfant de Dieu par le baptême. J'ai été baptisée petite, ça a été un choix de mes parents. Ensuite, j'ai reçu euh, le sacrement de la première des communions en suivant euh, le cathé. Puis la profession de foi. Et au cours de cette retraite pour préparer la profession de foi, les catéchistes nous avaient demandé euh, et les prêtres à chacun pour moi, Dieu, comment il est Père pour moi, comment il est Fils et comment il est Saint-Esprit. Et donc, je me souviens que j'avais dit que Jésus m'apprend à aimer comme il nous aime. Et donc, je me dis, comme mes parents m'ont appris à aimer les autres, à vivre avec les autres, Dieu, il est là et il m'apprend à aimer chacun des personnes avec qui je vis. Et il me donne de l'amour comme moi je peux lui donner de l'amour. Et donc... Euh, après avoir fait ma profession de foi, j'ai poursuivi ma route, mon cheminement avec Dieu, proche de moi, comme un papa. Et j'ai reçu le sacrement de la confirmation. Et je me posais toujours cette question, mais Dieu c'est mon père et comment il peut continuer à m'accompagner Et je me suis dit que Dieu c'est un papa parce qu'il est là quand j'ai besoin de lui, comme un papa est là pour son petit, comme mon papa est là pour moi quand j'ai besoin. Il est là dans les épreuves difficiles, quand j'ai besoin d'aide, il est là dans les moments de joie, de bonheur. Et quand j'ai besoin de parler avec lui, eh ben Dieu il est là, il est présent et je sens sa présence à côté de moi. Il est là pour me soutenir, je peux me confier en lui et il me donne, euh, je me donne une force de témoigner, de, de rayonner euh, de sa belle histoire qu'il a vécue comme dans une famille quand il y a une histoire qui est vécue. On adore la raconter des grands-parents à leurs petits-enfants. Et puis ainsi de suite, chacun raconte les histoires. Et là, je suis heureuse de pouvoir, par exemple, aux enfants du caté témoigner euh, de, de l'histoire de Dieu et de partager euh, les bons moments de la vie de Dieu. Dieu est un Père car il a, pour moi, car il nous a laissé une belle prière qui est le Notre Père. Et je trouve cette prière magnifique et j'adore prier le Notre Père. Et donc je suis enfant de Dieu parce que j'ai la joie de connaître et d'avoir découvert cette prière. Alors je vous souhaite à tous une belle journée et une belle route vers la Pentecôte.